Nuit, jour, nuit, jour. C'est du bon matériel, c'est bon. Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo un chouïa différente de d'habitude. Aujourd'hui, je pose un débat. Je vais poser une question, je vais y répondre, je vais balancer mes arguments. Et ensuite, je vais vous demander à vous également de me répondre pourquoi pas en commentaire sur cette question ça intéressant comme vidéo ça nous permet une sorte d'interaction et puis d'entendre un petit peu les arguments à gauche à droite des fois bah, ça peut nous mêmes nous faire changer d'avis et faire évoluer nos façons de faire aujourd'hui vous l'avez lu dans le titre de la vidéo est ce qu'il faut protéger son smartphone alors ça peut être une question totalement débile pour certains hein, qui se posent même pas la question mais pour d'autres c'est véritablement un vrai choix quand on voit par exemple le prix des smartphones aujourd'hui il y a toujours de l'entrée de gamme du moyen de gamme du haut de gamme le haut de gamme devient très cher même le moyen de gamme commence à vraiment voilà, tirer les prix vers le haut chez certaines marques cette hausse des prix bien évidemment c'est des performances meilleures pour nos smartphones, mais c'est également une qualité de fabrication, un design beaucoup plus sophistiqué qu'il y a jadis eu, notamment euh, durant les années assez glorieuses euh, du Nokia 3310 par exemple. Ah oui, aujourd'hui le plastique a laissé place à d'autres types de matériaux tels que le verre, plus ou moins renforcé mais du verre quand même, ça reste fragile et plutôt susceptible aux rayures. Du coup voilà, se pose un dilemme, vous avez un smartphone très joli, des designers se sont certainement cassé la tête à essayer de faire rentrer un maximum de technologie dedans et que euh, l'enveloppe extérieure soit euh, la plus jolie possible, que le design extérieur soit le plus agréable à regarder. Et toi, tu vas aller sur Wish, sur Amazon, sur je ne sais quel site, sur eBay, pourquoi pas aussi. Et tu vas mettre une coque à 5 euros, une coque dégueulasse, une, une coque certainement, que tu vas le faire tomber la première fois, tac, il va se péter. Pourtant, tu auras mis une coque immonde, tu auras caché le design, tu auras dégueulassé ton smartphone, mais il sera pété, hein, voilà, donc la coque n'aura absolument servi à rien. Et tu auras rendu malheureux notre cher ami Jonathan Hive qui se casse la tête, pas dire autre chose, à faire un design plutôt potable même plus que potable, pour les iPhones encore faut-il que tu aies un iPhone, chacun fait comme il veut mais voilà, très simplement, moi je vais répondre à cette question oui, je protège mon smartphone et non, je ne le protège pas, en réalité, je fais un peu des deux, oui, je protège mon smartphone parce que je déteste euh, avoir un, un objet rayé, abîmé voilà, moi je préfère garder un matériel le plus proche de son état neuf, tout en l'utilisant à 100% et je le protège également parce que euh, moi j'ai l'habitude euh, quand j'achète un produit, de l'utiliser et de le revendre, bon parfois les gens me reprochent de vendre les les objets un petit peu trop vite après l'avoir acheté mais bon ça c'est un autre sujet qu'on posera peut-être un jour dans, dans un débat. Mais voilà moi pour tirer le meilleur prix dans la revente d'un smartphone il faut absolument que l'appareil soit en parfait état. Et pour ça je lésine pas sur la protection par exemple pour mon iPhone, une coque, un protège-écran en trempé, c'est parfait. Au passage hein, je parle de smartphone mais je parle également par exemple de vos montres connectées, Apple Watch toutes les montres connectées, idem quand je vais faire du sport où il risque d'y avoir des contacts ou même quand je risque de, de suer quoi, enfin oui je... je... Je suis des fois, c'est humain. Ouais. Et ben bah voilà, tout simplement, euh, je vais mettre un accessoire là. Pour le coup, j'ai un accessoire Spigen qui est plutôt pas mal. C'est à la fois une coque en silicone pour l'Apple Watch, mais également un bracelet sport. Hein, comme ça, Voilà, le bracelet, si je le pète, bah, ça m'a coûté 19 euros. Hein, ça m'a pas coûté 60 euros le bracelet. Hein. Merci Apple. C'est de la bonne qualité, mais parfois, c'est un peu cher quand même. Et non, parfois, je ne le protège pas. Tout simplement pour profiter, comme je l'ai dit, du design. La plupart du temps, voilà, franchement, on a des smartphones qui sont très jolis, qui sont très épurés, qui utilisent des matériaux vraiment nobles, qui sont très agréables. De le toucher, et il faut vraiment quand même profiter de ce design, au moins de temps en temps. Pour résumer les choses, je protège mon smartphone quand je vais mettre euh, mon téléphone, par exemple, en vrac dans un sac, ou je vais partir faire du sport, ou il est susceptible que je l'ai en main toute une journée je risque de le faire tomber, tout ça. Je le protège. J'ai testé beaucoup de, de protections plein de coques, des rhino Shields, des coques Spichen... Euh... Spichen C'est pas allemand faut que je me calme sur l'accent. La, <rire> donc des coques spigen et même des coques officielles Apple. Et je dois dire que pour les coques, je préfère les coques Apple. La coque silicone Apple officielle est pas mal. Bon, elle s'use un petit peu vite au niveau des angles. Ça fait un, un effet un peu bizarre. Ma coque préférée chez Apple, c'est la coque en cuir. Franchement, elle est euh, une qualité de fabrication assez dingue. Très élégante. Et puis c'est du cuir, donc c'est sympa. Bon, est, cette vidéo n'est pas, pas très euh, « friendly animals » c'est juste pour la coque hein, que j'aime bien le cuir l'avantage avec les coques Apple selon moi et particulièrement la coque en cuir c'est qu'il y a un bon rapport et un, on va dire un bon réglage entre l'élégance de la coque sa qualité de fabrication les matériaux utilisés et sa capacité justement à encaisser les chocs et à bien protéger votre smartphone c'est pour ça que c'est mon choix euh, numéro 1 en termes de coque bon c'est vrai qu'elles sont pas très bon marché en termes de prix même si à gauche à droite on peut les trouver peut-être 10 euros moins cher moi je les trouvé sur Amazon moins cher de 10 euros donc euh, c'est toujours une petite réduction intéressante et j'hésite pas également à prendre mon iPhone avec un écran en verre trempé, bien sûr faut pas se tromper, faut bien le poser, il existe maintenant des verres trempés avec des gabarits qui permettent voilà de, de pas se planter. Et si on nettoie bien l'écran, qu'il n'y a aucune impureté sur l'écran pendant que vous posez votre film, aucune euh, raison d'avoir des petites bulles assez disgracieuses sur l'écran du smartphone, ni vu ni connu. Il y a même certaines personnes qui me disent, ouais, t'as mis un écran vert, vert trempé, non, on le voit pas, c'est bien fait. Donc euh, voilà. Bien évidemment, hein, je vous mettrai en description les accessoires que j'utilise, hein, euh, aussi bien la protection pour mon Apple Watch, l'écran vert trempé et ma coque Apple directement, forcément en description. Et sinon, je ne protège pas mon smartphone comme pareil. Par exemple je sais que euh, c'est un jour de congé je vais rester chez moi euh, voilà je vais l'utiliser de manière totalement normale sans prendre de risques particuliers avec le smartphone comme ça je profite vraiment du design comme les coques apple en plus ont la particularité de voilà de, de s'enlever de se remettre assez facilement hein, pas du tout comme les coques Rhino Shield voilà faites attention si vous en achetez hein. il faut pas enlever la coque enfin euh, sinon vous allez tordre le le smartphone, quoi, c'est pas évident, mais en même temps, le concept, c'est que ça résiste bien avec les coques RhinoShield. Alors, au choc, tout ça, c'est assez bien foutu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo débat. Euh, en tout cas, n'hésitez surtout pas à me laisser, vous, votre avis en commentaire, vous êtes plutôt coq ou pas coq en laissant pourquoi pas vos petits arguments. Je les lirai bien entendu et je vous répondrai avec un grand plaisir. En attendant, on se retrouve sur mes différents réseaux sociaux, sur Instagram, mais également sur le site AppleNewsFrance.fr. Vous savez, je rédige des petits articles sur l'actualité Apple. N'hésitez pas à lâcher également un petit pouce bleu pour me soutenir. C'est très sympa de votre part et de vous abonner pourquoi pas pour retrouver mes futures vidéos. Et en attendant, euh, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao